Je me suis perdu dans la forêt, la montagne, mais regardez, il y a des panneaux, on est sauvé. Si vous avez internet, vous prenez en photo, vous balancez ça chez Gologol et vous montre sur la carte où vous êtes. Hein quoi GPS Ah ouais, il y a plus simple. D'accord, à tout de suite. Alors comme je vous ai dit, j'ai déjà le terrarium. Je suis en train de chercher les meilleurs endroits pour, euh, pour leur donner à manger et... Je cherche toujours deux serpents, j'ai toujours voulu en avoir, et puis là il y a besoin de chauffer le c'est facile. Alors on va aller, j'ai un sac, un crochet, tout ce qu'il faut, on y va, à tout de suite.